Bonjour, bonjour. Ok, j'espère que ça va pour tout le monde. Euh, si vous êtes nouvelle abonné sur la page, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes euh, de passage, je vous dis bonjour. Donc, euh, je prends la parole aujourd'hui pourquoi Voilà, on est lundi, la semaine a commencé. Et beaucoup d'entre vous, certains seront à la maison, certains vont sortir pour aller essayer de se euh, défendre. Quoi. Vous allez essayer de trouver quelque chose pour vous en sortir aujourd'hui. Et euh, je veux donc adresser un sentiment que beaucoup de personnes ont. Beaucoup de personnes poursuivent l'argent. Depuis que je suis au Cameroun, je remercie Dieu d'être venu. Et, et, et je, je peux voir de la perspective d'une jeune Camerounaise qui essaie de se défendre, qui essaie de, de, de lancer quelque chose. Je peux dire que tout va contre eux. Tout va contre nous, en fait. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous montrer que... J'ai ça sur le cœur depuis quelques temps. C'est juste que je ne veux pas... Il y a des personnes que je ne veux pas attaquer ouvertement. Mais... L'homme camerounais aime qu'on l'impressionne. Il ne veut pas qu'on lui dise que pas de là où tu es. Tu as combien? J'ai 40 000 francs chaque mois. Prends tes 40 000 francs là. Prends une partie. Prends 15 000, tu mets de côté. Euh, euh, L'homme camerounais n'aime pas qu'on lui dise comment il va partir de là où il est pour avancer et aller quelque part. Parce que, premièrement, il ne veut pas apprendre à se discipliner. Il ne veut pas étudier. Il veut qu'on l'impressionne. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez. Euh, J'en vois en ligne et je ne peux pas souvent, je vois leur centre. Je, je tairai le nom de ces personnes. Je tairai carrément le nom. Je suis un jeune homme. Je veux lancer un business. Je viens voir un grand. Je dis j'ai besoin de ton aide grand. J'ai, euh, supposons que j'ai 70 000 francs que j'ai économisés. Le grand d'abord, pour qu'il me, qui me, qui me consulte, il va me demander 50 000 francs. Oh, comment est-ce que je vais vous dire cette affaire-ci Arrêtez de poursuivre ce qui brille. J'en vois. Vous venez me voir, je vous dis, asseyez-vous, économisez, étudiez, faites comme ça là. Non, non, non, je vais vous voir demain, vous serez dans les endroits vous avez payer 50 000 francs. Pourquoi on vous parle pendant une heure de temps Vous partez payer 50 000 francs, on vous montre. Et le truc, c'est que c'est en fait comme, oh Seigneur, le, le blanc est venu, on a dit que c'était le blanc. Maintenant, les, nos frères noirs cherchent qui Ils vont idolâtrer. Même le noir, là, on cherche parmi les noirs, on dit devient notre Dieu. Regarde comment il est, Waouh wow, la, la, la grosse voiture qu'il a. Wow, pour que tu puisses parler à cette personne ou écouter cette personne, il faut que tu payes pour la grosse voiture. « Supposons quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs le mois, je ne peux pas te demander de me donner 40 000 francs. Je, je suis en train de te ruiner. Mais pourquoi vous passez le temps... »« Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur, oh là là. »« J'ai vu tellement de... J'en ai... ai vu. Elles viennent après, elles se plaignent. »« Je suis allée, j'ai sorti telle somme d'argent. » Et les femmes vont passer de l'homme qu'elles aiment, ok. Parce qu'en fait, c'est comme si le noir ne, ne, ne veut pas garder son argent. Il ne veut pas économiser. Il ne veut pas construire quelque chose. Si on voit une femme, peut-être, elle est seule, elle a deux, trois enfants. Le petit argent qu'elle a travaillé, c'est comme si elle ne veut pas que l'argent la reste dans sa poche. Elle va soit chercher un homme pour aller lui donner, soit elle va chercher euh, quelqu'un qui va lui mentir. Il y a des formations que vous pouvez avoir en ligne à 20 euros quelqu'un va aller payer 400 000 francs c'est Parce qu'il a dit non, c'est telle personne qui va me former. Supposons, tu, parce que c'est que vous faites le savoir, vous ne voulez pas. Et le, parce que tu sais que la, les 20 euros que tu vas payer, la super information à 20 euros, tu vas devoir t'asseoir pendant peut-être 160 heures et vraiment faire que la chose là rentre dans toi. Je prends seulement le métier de web designer. Allez sur Udemy. La formation de web designer c'est 11,99 euros. Ou bien, pense, je ne sais pas trop. Payez la formation là. Je crois que la formation là, le monsieur a fait, je ne sais pas combien d'heures. C'est au moins heures Ou bien, c'est très long. Asseyez-vous. Vous avez le laptop à la maison. Je sais que vous aimez les belles paroles. Quand il dit les 10 euros là, ça ne fait même pas 10 000 francs. Vous allez pleurer l'argent chaque jour. Et le truc, le comble, c'est que les gens qui pleurent l'argent, quand je vois, parfois je vous vois à des conférences je dis, Mince, tu as payé combien l'entrée ?»« euh, J'ai donné telle somme. » L'homme noir aime tellement qu'on le distrait. Vous aimez l'entertainment. Vous n'aimez pas partir dans la fondation des choses, la racine. Et l'Afrique ne peut pas changer si on cherche toujours qu'on nous impressionne. L'Afrique ne peut pas changer. On va se plaindre que le blanc a fait ceci, le blanc a fait cela. Le blanc va venir prendre ton cacao aussi. Il va partir, il va emballer, il va revenir te donner, tu vas acheter. Mais si tu vois le... Si tu, on te montre le cacao dans la forme pure, on te dit, est-ce que tu sais que tu peux prendre le cacao si tu transformes? Dans le tas, tu apprends les processus de, de, de, de séchage du cacao. Tu apprends la constitution chimique du cacao, la conservation du cacao. Et entre-temps, tu commences à grandir. Des rêves vont naître en toi. Vous voulez qu'on vienne vous donner l'air. Les... Non, dis-moi ce que je dois faire, coach. Ceux qui ont essayé mon coaching, vous savez que je, je, je vous déçois beaucoup quand vous coach parce que je ne vous donne pas. Non, non, non, vous aimez quand vous impressionne. Je dis que je ne suis pas là pour ça. Vous allez compter d'autres personnes. Waouh, regarde la chaussure que la coach l'avait portée. Waouh, mmh, la voiture qu'elle avait portée. Waouh, je viens t'impressionner avec la voiture. Je pars, tu n'as rien mis dans toi. Tu n'as rien fait qui va te permettre de changer. Est-ce que je t'ai aidé? Est-ce que je t'ai aidé Et je pense qu'il est temps que le covid tient il faut que ça vous aide à comprendre. Et j'ai beaucoup de personnes, vous allez là, vous me suivez. Certains d'entre vous, je vous conseille. Là, en là, tu es comme ça, mais coach, je fais comment Après, je vous vois encore. Le truc, c'est le COVID-19. Vous avez me dit, j'ai acheté la formation de l'homme là. Oui, j'ai acheté. J'ai dépensé 50 000, 100 000. Il n'expliquait même rien. Hein. Tu viens me voir, je te dis que, assois-toi à la maison. Apprends. Assois-toi, tu apprends comment tu peux faire le site. Il y en a parmi vous, vous avez besoin d'un site internet. Vous n'avez jamais voulu vous asseoir. Achetez une formation, sur, allez sur Udemy. Il y a les formations de 12 euros, 12 00. Tu t'assois, tu, tu apprends comment tu peux faire le site internet. Tu veux payer 500 euros pour qu'il fasse quelqu'un pour qu'on fasse son site. Le truc c'est que vous devez pouvoir réfléchir à ce que vous allez passer à vos enfants. Cette affaire, ça me... me... Qu'est-ce que je vais même dire? Ça me touche et en même temps, ça m'énerve. Ça m'écoe même. On est habitué à partir avec ce qui brille. Vous êtes habitué à ce que si quelqu'un quelqu ne de vous demande. Si, si ce n'est pas cher, ce n'est pas bien. Si euh, euh, on ne me montre pas le, que, voilà, le rêve, quand on me montre, c'est la grosse voiture. Je vois la grosse Mercedes qui passe dans la publicité. Après, on me dit Tu veux aussi cette voiture-là J'ai dit Oui, ok, viens à notre formation, on va t'apprendre à faire ça, ça, ça, ça, ça. On te donne le gros espoir. C'est comme ça que les MLM vous prennent ici, Déo. On te dit qu'on a donné 50 RAF4 à, à, à, à 50 personnes la semaine passée. Viens aussi rejoindre le truc. Et je veux vous rappeler que chacun d'entre vous, vous avez une mission sur la terre. Je parle comme ça pour que les gens qui savent qu'ils sont appelés à faire quelque chose sur la terre, c'est que vous vous leviez. Levez-vous et faites ce que vous êtes appelé à faire. Entre les femmes qui sont dans les relations okay. oh, L'homme me tape, je fais comment Il y a encore vers 23 heures J'ai un homme qui me contacte Oui, voici, elle a trois enfants dans le mariage Il la tape tellement, elle est ceci J'ai essayé de vous aider, vous là Premièrement, vous êtes accro à ce que l'homme là vous donne Vous ne voulez pas travailler L'homme noir fuit le travail Oh là là vous, vous pouvez venir rester comme ça devant, vous, vous m'écoutez comme ça, là, vous finissez, vous sortez, vous partez faire autre chose. La journée va finir. Est-ce que tu as appris quelque chose Non. Est-ce que quelque chose... A... Non, non, non, on va faire demain, non. Non, on va pouvoir faire demain. J'ai dit au jeune homme que cette femme-là que tu dis qu'elle a dû, là, qu elle doit l'aider, hein? j'ai trop fait ça. Tu prends la vie, tu lui dis, ok, viens demain. Elle va venir une fois. Et elle vient, qu'on sait quoi, elle vient, pourquoi tu donnes l'argent hein? Je lui dis que non ma chérie, je veux que tu t'asseilles, tu apprends, je veux t'apprendre peut-être à euh, faire quoi. Je peux t'apprendre à coiffer, je peux t'apprendre à épiler, je peux t'apprendre à faire un, un, un, des repas. Tu pars maintenant, tu cherches, même ses 50 000 francs, tu mets ton, ta, ta petite table quelque part, tu fais la nourriture, tu vends. Elle va venir un jour, Quand elle va voir que tu ne lui promets pas euh, la voiture, qu'elle va voir que tu ne lui promets pas, euh, le.. Euh, je ne sais pas. Et c'est ça qui fait que les hommes vous trompent là dedans Vous vous retrouvez ici, oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Quand tu es seul, on te dit, assois-toi, tu construis ton business. Assois-toi, tu construis ton business. Ah, coach, tu sais, après tu vas entendre, ah oui, je suis allé là-bas, j'ai payé 70 000. Il t'a donné quoi alors? Parce que tu es parti, on t'a vendu le rêve. On t'a vendu le rêve. Tu as acheté, tu t'es assis, comme le film. Tu as payé le film, tu as regardé le film. Vous avez sorti la salle de cinéma, vous avez eu quelque chose. Quelqu'un d'entre vous a parti au cinéma, il est sorti comme ça, il avait, il avait peut-être eu le diplôme de licence. Tu pars, tu regardes, tu regardes, tu regardes, ça te plaît. Wow! Parfois, tu sors de là, tu, tu crois que ta vie n'avance pas. Parce que tu as vu des grosses voitures, tu as vu des gens qui se marient, ils sont heureux. Pour ceux qui poursuivent le mensonge, si, le COVID, si, la, pas, si la peur du COVID n'a si pas fait que vous changez un peu, vous, vous recalibrez ce qu'il y a dans votre tête. Continuez à chercher qu'on vous impressionne. Continuez. C'est malheureux. Mais si vous continuez comme ça, vos enfants... Ce matin, j'ai une cliente. Je vais vous raconter son histoire. Je coache les enfants. Elle me contacte. Elle a pris... Elle, elle a vit avec monsieur, elle a pris son enfant. Le monsieur est arrivé dans le mariage, enfin dans la vie commune. Il a pris un de ses, sa, son premier enfant qui vivait dans un autre pays avec euh, la, sa mère. Il a amené l'enfant vit avec eux. Le papa de l'enfant lui-même n'est pas vraiment... Ce qui fait que qu ce n'est même pas son enfant. Elle se retrouve en train de discipliner l'enfant. Elle paye mes services pour que j'entraîne... Les premières séances avec l'enfant, c'est très difficile, parce que l'enfant me dit oh, « je vais aller sur Instagram, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. » Je dis « waouh, qu'est-ce qu'on met dans nos enfants aujourd'hui ?» Cette femme dit « j'ai mes, mes propres enfants, mais je laisse ces enfants-là pour m'occuper de, de celles-ci. » Jour et nuit, elle est derrière l'enfant. « Fais comme ça, ne fais pas comme ça. » Le niveau scolaire de l'enfant, quand l'a a pris, c'était tellement bas. Il fallait encore apprendre le A, B, c, D à l'enfant. Elle le fait. Après, elle se rend compte que par derrière, le monsieur pas encore... comment en à monter l'enfant. Elle prévoit peut peut-être de faire des... Voilà les vacances, enfin, les vacances forcées. On est censé travailler cette semaine. Voilà. Il prend en bas et il dit, OK, on va voyager, je vais t'amener dans tel endroit. Elle dit que... que, que et elle n'a pas le droit de parler parce qu'après, à la fin, de la fin c'est ton enfant. Je suis venu dans le mariage, j'ai trouvé ton enfant. Donc, si tu me dis, tu décides de prendre l'enfant, je, je, je peux rien faire. Je suis déçue, vraiment, je suis désolée pour l'autre chose de... Les parents sont les gens qui handicapent le plus leurs enfants. En fait, vous savez que votre avenir est fini. Vous savez que pour vous, là, ah, moi, je veux boire moi mes deux biens. On te dit, fais ça pour l'enfant. Ah, elle ne veut pas. Mets ton enfant devant le, le livre aussi, il lit. Mets ton enfant pour qu'il fasse le devoir. Aussi. Ah, j'étais occupée, tu vois, j'ai mes propres soucis. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que notre progéniture change Si on ne veut rien faire dans ce sens-là. Vraiment, je sais pas comment je peux vous. Je sais même pas. Tout ce qu'on montre à l'enfant, c'est que je vais t'acheter des chaussures, je vais t'acheter les habits, je t'amène au manège, je t'amène au cinéma, le cinéma est même fermé, je ne sais pas où vous allez faire. Du coup, on nourrit la chair de l'enfant, on nourrit, on nourrit. Les vraies choses qui vont aider l'enfant là pour qu'il avance, même si tu fais gratuitement, le parent ne va pas venir mettre l'enfant dedans. Ça, ce n'est pas aliéner notre, notre progéniture que c'est. Non, vraiment, dites-moi, Mais je suis désolée. Hein. Les jeunes de 20, 21 ans, 22, 25 ans, c'est mon père qui a fait ça, c'est ma mère. Je dis Ok, viens ici chaque jour pendant deux semaines. Je vais t'apprendre comment tu peux travailler sur les réseaux sociaux. Le jeune va venir la première fois. Il va s'attendre à ce que tu donnes 500 pour qu'il mange tes à midi. Il ne peut pas venir comme s'il reste affamé. Même si tu dois agir de taxi. Si tu as donné 1000 francs, il va manger les 1000 francs. Tu as donné 2000 il va manger les 2000. Il ne peut pas réfléchir qu'il va mettre 1000 francs de côté. Il arrive, commence à étudier. Euh, trois heures de temps plus tard, euh, vraiment, je faut que je parte, je suis fatiguée. Où est-ce qu'on est en qu train de partir Où est-ce que notre jeunesse est en train de partir Parce qu'on est a que, bon, on sur Instagram. Euh, ouais, je suis allée, ah oui, ah, ah, ah, ah regarde. Et c'est comme ça qu'ils sont sur les réseaux. Arrêtez de poursuivre ce qui brille. Vous, en tant qu'adulte, arrêtez de poursuivre ce qui brille. Apprenez à vos enfants comment ils peuvent se construire. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas si vous allez, si vos enfants seront là pour vous voir, jusqu'à ce que, quand ils auront 20 ans, 25 ans, s'ils seront encore avec vous. Mais pourquoi vous ne mettez pas les valeurs dans ces enfants qui vont les aider? Pourquoi? On va se demander, ah oui, c'est la grosse voiture qui compte. Ce qui fait que quand l'enfant, imaginez un enfant de 5 ans, 8 ans, pour lui, le succès, c'est seulement quand il aura la grosse voiture. Quand il aura la grosse voiture. Ce qui fait que quand tu regardes l'enfant, tu entends le dialogue de l'enfant. As... Moi, ça, ça, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. L'autre jour, je suis allée à l'orphelinat. Et les gens qui partent faire les dons dans les orphelinats, là. Les orphelins n'ont pas seulement besoin de riz. C'est pas seulement ce le sac de riz. Tu arrives, l'enfant... On les a transformés en des, des enfants qui veulent seulement donc dès que tu arrives, qu'est-ce que tu as dans la main Donc tu arrives, on regarde tes deux mains. Si tu n'as rien dans la main là, pssst. et vous savez le genre de dons que les gens font à l'orphelinat. Euh, les films. Je ne sais pas comment il peut dire. On va leur donner la télé, on va leur donner le film, on va leur donner la nourriture. Les livres. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a apporté les bouquins. Les bouquins. Il allait donner aux orphelins. Voilà le Covid. Je n'ai pas encore vu un répétiteur qui a dit que pendant ce temps, ci je vais partir, donner des cours de répétition gratuits aux enfants. Non. Et l'autre jour, la tête de... ma fille parlait avec un de, ses... un de ses grands frères comme ça, là, l'autre jour. Elle dit, ouais, on a là l'orphelina. Attendez le dialogue de ce jeune homme. Il a 17 ans. Il lui dit, tu as vu comment les enfants souffrent Tu as vu comment les enfants souffrent, non Oui. Vraiment, c'est comme ça. Regarde, la vie est dure. Que... Tu vu comment les enfants souffrent, non? Donc, dans sa tête, et s'il y a des orphelins qui m'écoutent, quand moi, je parle dans l'orphelinat, je parle aux enfants, je veux qu'ils changent la façon dont la société les a fait se voir. On les a fait se voir comme les mendiants. Ce qui fait que quand un orphelin te regarde, quand, quand, quand, quand tu arrives là-bas avec ton enfant, il regarde ton enfant genre wow, « Waouh, tu vas réussir dans la vie. Mieux de toi. » Nous, c'est là vraiment, les condamnés dans une prison. Vous voyez un peu la programmation des enfants. Vous voyez la programmation. On a dépassé une ère où les gens n'ont plus les valeurs. Les gens n'ont plus... Euh, on a en train perdre les valeurs de base. Quelqu'un n'aide plus quelqu'un parce que, ouais, euh, je, je l'ai fait juste de bon cœur. Mais derrière, qu'est-ce qu'elle qu veut gagner Qu'est-ce qu'elle qu qu va me donner même après Ah oui, ok. Comme elle connaît quelqu'un qui est dans le ministère de... Tu avais dit que si elle aide, euh, plus tard quand j'aurai besoin du service, ils vont m'aider. Oui, madame, venez, venez, entrez, je vous aide. Je parle au final là-bas parce que quand je vais faire, après je vais faire la photo. Je vais mettre, on va voir que j'ai des. Ok. Voilà à quoi on est réduit maintenant. Hein. Voilà à quoi on est réduit. Et la Bible dit que ne vous trompez pas. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. God cannot be mocked. »« Ce que l'homme sème, il va récolter. Ce que l'homme sème, il va récolter. Qu'est-ce que vous passez à vos enfants? Qu'est-ce que vous préparez pour passer à vos enfants? J'ai écouté un coach ce matin. Waouh! Il dit ne marchez plus avec les pauvres. Ne marchez plus avec les pauvres. Pauvreté n'est pas bien. Quelqu'un est en train de t'appauvrir. Il te dit de ne plus marcher avec les pauvres. Est-ce que vous comprenez qu'on est en train de passer une époque où l'amour du prochain est en train de disparaître On va regarder quelqu'un. Ok, tu as quoi Tu peux me donner quoi Quelqu'un garde la grosse voiture. Ah oui, bonjour. Quelqu'un. Ah, elle a marché à pied. Elle vient avec la moto. Madame, vous voulez quoi? Repartez encore de checker les choses qui sont au fond de votre cœur. Là. Repartez encore de checker. Je remercie tellement Dieu pour le Covid. Hein. Je ne pouvez pas savoir. Je suis en un purgatoire. Et c'est là que je vois qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais prises, j'avais commencé à faire. L'essence de pourquoi... J'ai commencé cette page au départ. Parce que je suis convaincue que l'Afrique peut changer. Je suis convaincue que notre, notre continent peut changer. Si tu es sur un continent où 80% des personnes sont pauvres et que tu ne peux pas t'approcher du pauvre, et que tu ne peux pas parler aux pauvres, comment tu vas changer les choses Vous savez le taux de pauvreté ici là hein? Si j'apporte un remède et je dis que ce que j'apporte c'est pour changer l'Afrique. La plupart des mamans que je vois, elles ont la mis à la table dehors, elles vendent leur petite nourriture ou bien elles ont un petit commerce qu'elles font. Et que beaucoup d'entre ces personnes ne peuvent pas avoir l'argent pour payer, pour me payer. Mais que je me limite seulement à venir dire « Ok, ce que j'ai apporté, c'est pour les gens qui, vont, okay, qui sont bien habillés. » Il y a des personnes qui ne peuvent pas bien s'habiller parce que l'argent de la là ça va nourrir leurs enfants. Ils peuvent faire sacrifier ça, ils nourrissent l'enfant. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes en Europe, l'État vous donne l'argent. Au Cameroun, il n'y a pas l'État qui donne l'argent à quelqu'un. Vous avez souffert, vous êtes arrivé là-bas, vous avez menti. Et pour ça, on vous a donné un Bordeaux, vous êtes à l'aise. Notre continent, l'Afrique, doit changer. Va changer, en fait. Ce qui me plaît, c'est que ça en train de se passer, que vous soyez là ou pas. Mais maintenant, il faut que, premièrement, que vous arrêtez de mentir, parce qu'il y a beaucoup de personnes en Europe qui mentent beaucoup. Le confinement s'est fait j'ai rencontré un monsieur qui vient, il était bloqué ici, il vient de Suisse. Premier jour, vous savez, quand on rencontre un homme, il fait un peu fait les trucs de... Il a, il, a, il a caché, il, a caché il, était, il était là avec sa petite voiture, coro, coro, comme ça là. Donc, il est arrivé, il n'a même pas pris les grosses voitures. On me parle, mais à sa façon de parler, il savait que l'homme sait voyagé, il connaît, son esprit était très ouvert. On parle. Deuxième jour, donc, on se voit. Il me dit... Il est arrivé en Europe. Il s'est marié avec une... Il est arrivé parce que... Voici, voici son histoire. Il avait sa petite boutique ici au Cameroun. Ça marchait. Il a donc un, un grand frère qui faisait la fémania en Allemagne. Il ne savait pas que le grand frère faisait la fémania. Le grand frère arrive au Cameroun, voit sa boutique, il dit wow, « Waouh, tu t'en sors bien. Si tu étais en Europe, ce que tu serais même dix fois plus que ce que tu es ici. » Le grand frère lui vend le rêve. Et le grand frère en venant avec une costaud de voiture. Vous, vous connaissez le blague. Vous faites ça quand vous venez ici. Il voit ça. Il vend tout. Il ferme sa boutique. Il prend, un faux papier, un tout dans le genre. Il se retrouve en Suisse. Normalement, il se faisait Suisse et Allemagne. Il arrive en Suisse, on le bloque. Le voilà donc, bloqué en Suisse. Il a cherché le travail. Il dit que quand son grand là été ici, il disait que même si tu fais seulement le nettoyage, même si tu laves seulement les plats dans le restaurant, on va te donner l'argent. Que tu ne peux pas tes trucs que tu fais ici au Cameroun, là. Ça, c'est un que ça fait au moins 14 ans qu'il est parti. Il dit que la Suisse l'a touché. Il a commencé à vivre avec une femme à la maison, blanche. Il dit que quand il marchait en route comme ça, là, quand il voyait une jeune Camerounaise, il, il disait vieille Suisse. Voilà tout ce qui l'intéressait, Parce qu'il chichait les papiers. Il est parti avec une, ça n'a pas marché. Il parti avec l'autre, ça n'a pas marché. Il est parti avec une troisième. Ils se sont mis ensemble. Ils ont fait sept ans. La dernière année où il devait, on devait lui donner ses papiers, la femme dit, ah, moi je vais aller vivre aux États-Unis. Elle a dit, jamais. Donc voilà, elle est partie, non. Dès qu'elle est partie, on lui a dit que monsieur, on ne renouvelait pas vos papiers parce qu'on renouvelait sur la base de votre femme. Vous devez quitter le territoire. Il dit que heureusement qu'il travaillait, il allait voir son patron, il a expliqué. Il dit que c'est quelqu'un qui travaillait dur. Il a dit à son patron que, parce que sept mois l'année, il travaillait là-bas. Donc si jamais... Euh, je, je n'ai pas de. Si tu me, si me si tu me prends pas sur toi, euh, et tu, tu, deviens mon sponsor pour mes papiers. Je vais, on va me, je vais partir dans mon pays. C'est comme ça qu'il dit que son patron donc l'a pris en charge. Et il a encore dû se taper. Chaque année, donnait un, un an, un an, un an, un an, avant qu'il ait le, le, le, le séjour permanent qu'il a aujourd'hui. Quand je vois ce que le, le grand frère qui qu lui a dit au départ lui a dit c'est pas la méchanceté non soyez honnête je viens et te trouve tu vas peut-être tu t'es débrouillé, tu as ta boutique tu vends là, tes choses à d'avancer et je sais que beaucoup d'Africains vous aimez seulement l'Europe l'Europe l'Europe mais le truc c'est que la personne qui vous dit doit vous dire tout ce qui est à côté. Quand on va le remède, on doit dire les effets secondaires du remède. Que soit préparé, que tu peux arriver là-bas, tu tapes 15 ans avant d'avoir les papiers. 15 ans avant que tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas travailler légalement. Oh non, non, on va oublier de vous dire la partie là. Vous les avez vus, non? Ils, sont, ils ont été bloqués c'est-là, pendant deux mois au Cameroun. Vous avez vu vraiment comment ils ont souffert, non? Bloqués. L'argent ne passe plus parce que le budget que tu avais prévu de lire, dans les meubles, tout ça, c'était fini. Ils ne vous disent pas comment ils souffrent. Imagine quelqu'un trouve peut-être, tu, tu touches peut-être 3 000 francs suisses. 1 500, ça va dans le loyer. Ce n'est pas l'esclavage. Alors qu'ils sont payés, tu peux souvent jongler comme ça. Tu jongles, tu construis ta petite. Je vois les benskineurs. Le la moyenne des benskineurs, ceux qui réfléchissent bien, ils ont déjà construit et ils sont cotisés pour doter leur femme. Et dès qu'ils ont construire leur petite maison. Et le truc, comme, comme l'homme africain, un blaze. le blase. Va, tu vas arriver, tu vas le voir. Tu es frustré par le fait qu'il est allé à sa maison. Hein. Il est à la maison avec sa femme. Quand il rentre le soir, comme ça, on dit bébé, tu es bien rentré. Toi, quand tu arrives à la maison là-bas, c'est la télé qui t'accueille. On a le dit que, gars, comme tu vois là, tu es mieux que moi. Non, non, non, non. Gars, tu viens en Europe quand même. Benez bien. L'on est méchant. Hein. Vous êtes méchant, vraiment. Et je sais qu'il y en a que vous allez écouter, ça ne va pas vous plaire. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. La personne qui vous parle de l'Europe doit vous expliquer ce que l'Europe a au revers. Sache que si tu viens, il y a des risques que tu te tapes 10 ans, tu n'as pas de situation. Tu marches dans la rue comme ça tout le temps. Tu as peur que la police t'attrape. Tu rentres là, tu cherches l'endroit, tu vas me laver les assiettes. On ne te donne pas. Tu ne trouves pas. Mais non, non, non, on va venir vous dire, ouais, je suis arrivé. Euh, et pour, il y en a qui ont leur valeur, il y en a qui ont décidé dans leur vie que je ne mentirai jamais. On doit aussi vous dire que quand vous allez arriver en Europe, il y a de fortes chances que soit vous tombez dans la prostitution, soit vous mentez. Et quand tu manques pour avoir tes papiers, tu dois mentir pendant longtemps, mon frère. C'est comme si en fait, le, le, le blanc la connaît qu que tu train de mentir. Il va t'appeler chaque jour. Que tu avais dit que quoi là encore? Tu viens, tu dis Que je vous ai dit que mon père est mort, ma mère est morte. Oui, je suis du Rwanda, alors que tu es Camerounais. On t'appelle dans deux semaines encore. Tu avais dit que quoi? Oui, je vous ai dit non. Je n'ai pas d'enfant. Alors qu'il y a les végétus sur toi. oui. Tu as de ces trois enfants au pays. Le truc, c'est que le, le diable connaît tellement comment il va atta il va handicaper la destinée des gens. Si bien qu'il est prêt à vous mettre la, la part, la nourriture, le, le, le, le, le chaos, le rouge là, devant le nez. Il te dit que manque seulement. Manque. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de vos enfants qui ne connaissent pas vos vrais âges? Beaucoup de vos enfants ne connaissent pas vos vrais sages. Ils ne connaissent pas votre vrai nom. Ce n'est pas à ma chance que c'est quoi. Tu avais l'enfant chaque jour. Euh, quand les gens t'appellent du pays, on t'appelle toujours « Talom, Talom ». Quand ton enfant te voit, tu entends au téléphone « Oui, je m'appelle euh, euh, Joseph Kitongo ». Je sais pas, parce que tu as menti que tu étais congolais. Oh Seigneur Qu'en a dit des gens qui ont fait reconnaître leurs enfants Vous imaginez le choc de l'enfant le jour où l'enfant voit son acte de naissance Je crois que mon papa c'était... Non, non, non, tu vois, c'est parce qu'il fallait qu'on a su nos papiers, tu vois ma fille. C'est pour ça qu'on a dû te faire reconnaître par une autre personne. Vous voyez un peu Et à l'époque quand vous faisiez ça, parce que c'est tout ce qu'on vous avait montré, si tu ne fais pas son va te rapatrier. si tu ne fais pas ça, non, non, non, non, non. Tu renies tes origines, tu renies ton nom, tu renies ta date de naissance. Beaucoup d'entre vous, vous avez deux passeports, vous avez deux noms, deux actes de naissance. Et dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir les dégâts spirituels de ce que vous êtes en train de faire. Euh, je n'avais pas à lire vos commentaires. S'il y en a qui ont commenté, cela je suis le téléphone. Je vais résumer que ce qui tue l'Africain, l'Africain ne croit pas que là où il est, ici maintenant, ici comme ça, là, ce qu'il a dans sa maison, là, ça va lui permettre de faire quelque chose qui va lui permettre d'avancer et de survivre et de prospérer. Vous voulez qu'on vous dise toujours. Vous avez... Il y en a qui sont avides. Vous n'avez même pas l'argent. C'est hein. vous... Vous même pas comme si votre revenu est énorme. Mais vous êtes avide. vous cherchez le prochain truc que vous allez acheter. La prochaine formation. Vous avez tellement de formations que si vous asseyez aujourd'hui comme ça, là, seulement avec ce que vous connaissez, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Vous pouvez aider beaucoup de personnes. Parce que beaucoup d'entre vous, on vous a toujours dit que si ça ne donne pas l'argent, ça veut dire que tu n'as pas vraiment appris. Quand est il des gens que vous pouvez aider, conseiller Famille, vous avez fait beaucoup de formations. Si bien vous pouvez prendre des jeunes comme ça, là, vous les faites à soi, vous prenez un enfant de 15 ans, vous le conseillez. Vous lui parlez. Mais on a tout résumé à l'argent aujourd'hui. L'argent. Tu arrives quelque part, il faut qu'on voit que tu es habillé. Voilà. À quoi ça sert si j'ai 100 000 francs de salaire et je veux me babiller à 50 000 francs? Est-ce que c'est... Est -ce les 50 000 francs là, garde ça pendant deux ans, tu vas acheter le terrain avec. Voilà ton habillement que tu es en train de, en train de manger ton terrain que tu aurais pu acheter. Tu manges l'avenir de tes enfants. Vraiment, le Cameroun m'a beaucoup. Ça m'a secoué au départ parce qu'il fallait que je m'adapte un peu à tout ce que je voyais. Je me rendais compte que, mais attends, les gens pleurent la galère, ils boivent les bières tous les soirs. Ils pleurent la galère, mais tu vas les voir en train de faire. Très rarement, vous allez voir un jeune. Qui réfléchit bien. Elle s'est dit, non, voilà, je suis en train d'économiser mon argent pour. Non, non, non. Il y a mon nom, oncle nom ne m'aide pas. Mes parents ne m'aident pas. Et même, quand bien même vos parents vous aident, ils payent les formations, vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Les parents, font... vous ne faites pas. Vous êtes tombé en ligne. Vous avez... Il y a l'amour de, de, du voir, du paraître. Vous voulez paraître. Il faut aussi qu'on me voie, non Il faut qu'on me voie aussi. Ou, tu, achètes, tu achètes ton petit salaire que tu as là Tu pars, tu achètes Je veux qu'on me voit avec le make-up Tu achètes, je veux qu'on me voit avec les habits Tu mets sur Facebook like Tu es content Le like n'a jamais sauvé la destinée de quelqu'un Quand on fait que le like Ça n'a jamais sauvé la destinée de quelqu'un Et vous savez que je suis anti donc Je suis anti-immigration en Europe Les Africains doivent s'asseoir Asseyons-nous là où on est. Si tu es lié en Europe, tant mieux. En sorte toi là où tu es. Premièrement, dites la vérité. Si chaque Africain qui est en Europe disait la vérité, s'il si disait la vérité, il y en a beaucoup là-bas qui veulent rentrer. Ils veulent rentrer. Mais c'est chaud. Il va commencer comment Je veux rentrer. Il va commencer comment Premier astuce, si tu veux rentrer. Je ne cherche à impressionner quelqu'un. Le monsieur de Suisse que je vous dis là, il me dit qu'il a. C'est en 2019 qu'il a construit. Il a commencé à construire, 11 ans Et quand il voit, chaque fois qu'il vient au Cameroun, il paye les meubles, 300, 400 000. Mais il disait que l'autre jour, j'ai voulu mettre quelque chose sur la tôle pour, pour faire la toiture de, de la maison. Avec 100 000 francs, j'ai fait beaucoup sur ça, j'ai dit, mais Alors que les 100 000 francs, c'est toujours que je claquais en boîte comme ça. Je viens comme ça dans le meuble 4 jours, c'est parti. Si j'avais su, je faisais seulement un peu... Une chambre, il me dit une chambre. Je partais sur un coin du terrain, là, j'ai fait seulement une chambre d'abord. que quand j'arrive au Cameroun, je ne... Le Covid vous a bloqué c'est là, non J'ai une de mes. Une, une soeur de l'église, là, elle était honnête. Elle dit que j'étais bloqué au Cameroun, je ne savais pas où j'allais dormir. Parce que l'argent qu'elle est venue pour dépenser au Cameroun, c'était fini. J'ai le terrain là-bas, je n'ai. Depuis que j'ai acheté le terrain, je n'ai rien fait sur ça. Tu pars à l'hôtel, tu pars n'importe où. Minimum 10 000 francs, 15 000 francs. Ceux qui veut crâner, 25 000 francs. Si j'avais su. Il me dit si il savait, je conduisais une chambre. L'argent qu'elle dépensait souvent dans mes tours, que je venais là, les meubles là, ça me, à, à me faisait ma petite chambre, ça mettait mon coin de douche. Cuisine, je n'ai même pas besoin. Coin de douche, je mets mon lit, je mets, euh, euh, je ne sais pas trop quoi. Mais parce que... On a toutes les idées. Il me faut la grosse voiture. Il me faut non ma maison quand même. Il faut que quand les gens viennent chez moi qui confirment. Et le même monsieur me dit qu'il a un ami qui a conçu une, une, une villa de sept chambres. Ce sont ses oncles et ses tantes qui vivent dedans. Il dit qu'il voit tout l'argent que j'ai sorti, j'ai conçu la villa là. Si elle savait prendre l'argent pas été investi ailleurs, je fructifie ou j'étais mon quelqu'un avec. La famille va elle, venir se mettre dedans, manger, casser même les choses dans ta maison, parce qu'ils ne vont pas connaître entretenir. Et toi, tu n'es pas là pour vivre dedans. Les mœurs des Africains ont tellement été inversées. Je suis désolée. On met les priorités sur des trucs à la con. On n'aime pas travailler. On n'aime pas voir quelque chose qui ne... Non, si ça ne brille pas, ce n'est pas... Non, non, non. Moi, il veut qu'en parlant comme ça, là, que je vois au moins une Louis Vuitton sur la personne la Personne fait 5 directs par semaine. Que dans les 5 directs, là je vois 5 vêtements différents. J'ai même eu une brillante idée. Je vais acheter des t-shirts noirs. Vous allez me voir, je t-shirt noir. Celui qui ne veut pas, il laisse. Des, des abonnés, vous vous pâtez. On veut que notre continent change. Il y a des enfants, il y a des jeunes que quand je. Avant, je me suis. Ce que je disais, ça frustrait les, les jeunes. Je, je reçois peut-être une, une jeune fille. Elle vient me voir, elle voit mes ongles et tout ça. La prochaine fois qu'elle vient, je vois elle a aussi mis les ongles. Je lui ai dit, as les ongles là, tu as payé à combien? Ah, c'était seulement 1.000 francs. Et que tu sais ce que je peux faire avec les 1.000 francs là, ma chérie? 1.500? Tu sais ce que je peux faire avec les 1.500 là? Du coup, ça... ça... On a tellement mal aligné les priorités chez les jeunes. Et c'est à cause du mauvais exemple que les grands frères donnent. Peut-être un grand, il vient de l'Europe, il arrive ici avec les Louis Vuitton, chaussures, je ne connais pas les marques des trucs, je ne connais même pas. Donc, ceux si il vous aurait dit que les soucis, est ceci, c'est là. Il arrive, quand tu viens le voir pour lui dire bonjour, ouais. tu regardes le meublé qu'il a pris, tu regardes la chaussure, tu regardes, tu vas te sentir mal. Dans ton cœur, quand tu vas rentrer à la maison, il va me chercher un gars qui va aussi me donner le genre là. Tu ne peux pas te dire. Et le tout, c'est que ces, ces gens-là ne vont pas vous dire Acheter ça en ligne avec. Ils ne vont pas te dire. Tu viens, tu vois, ça met des rêves dans ta tête. Tu te sens mal du peu que tu as. Acceptez le fait que je n'ai pas, mais je suis comme vous voyez là. J'ai commencé une nouvelle émission à la radio ces derniers temps-ci. Euh, ça fait une semaine que j'ai commencé. Et je passe maintenant en soirée, donc... Donc, comme je disais, j'ai commencé une nouvelle émission. Euh, je, je suis là juste pendant une une portion. Donc, je me suis rendu compte de ceci. Chaque fois que j'arrive dans cet endroit-là, cette radio, j'ai remarqué que la majorité des jeunes là-bas, si tu viens là-bas jour. cinq jours, les cinq jours-là, la plupart du temps, tu vas voir, ils ont des vêtements différents, chaussures différentes. Et certains d'entre eux cherchent à avoir la voiture. J'essaie de voir quel est le salaire qu'on leur donne. Ok. Il y en a qui sont même des internes. Hein. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver parfois dans un environnement. Elle a la chaussure. Wow, elle a acheté une nouvelle chaussure. Wow, elle a acheté une nouvelle voiture. Hé, hey, je fais comment? Par contre, il y a une jeune fille là-bas. Elle a même les cheveux coupés justement. La fille, là, elle peut porter son habit, son un habit là. Quatre fois que tu viens, tu la trouves avec son habit. Elle n'a pas la pression. Et les autres sont toujours là dans... Ouais, quand tu arrives, les gens, ils veulent faire genre... Euh, et le, le, le truc, c'est que comme ils voient tellement de stars qui passent, parce que leur boulot, c'est d'interviewer les stars. Donc, euh, s'ils si le, le, ne font pas attention, ils vont se retrouver en train de... Tu reçois la star, peut-être elle vient. Et je dis, ne, ne vous comparez pas aux gens, parce que vous ne connaissez pas comment ils font leur argent. Vous ne connaissez pas. Et vous ne connaissez même pas comment ils ont souffert pour avoir l'argent là. Donc Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Quand je vois quelqu'un et je veux imiter son style de vie. Tu peux voir quelqu'un sur une voiture de location. Tu peux voir quelqu'un sur son père qui est lieu de la voiture là. Parce que vous êtes au boulot ensemble, tu vois, tu dis non, il faut que aussi la voiture. Il faut que je porte aussi le genre de chaussures là. 50 000 francs la moitié de ton salaire, tu passes toi pour acheter une chaussure avec. Sérieux Sérieux Hum. Parfois je, je passe en haut, je m'arrête, je parle avec les vendeurs à la là. Souvent, ils se même 10 comme ça là. Ils, vende, ils sont ils devant les caches nez, ils ont les trucs en main, ils vendent comme ça là. Je leur parle. Quel est le premier truc qui vous bloque? On n'a pas l'argent. Par mois sur ce que tu vends là, tu as combien le, un vendeur à la sauvette peut facilement se faire le bénéfice de 70 000, 150 000 par mois. Mais le truc, c'est qu'il est frustré parce qu'il vend à la sauvette. Première chose. Deuxièmement, ouais, notre copine, ce genre de gars, ils ont toujours les copines à côté. Et ce n'est pas des copines constructives. elle a dit qu'il faut la brésilienne. Te voilà, tu pars. Le peu d'argent que tu aurais pu mettre de côté pour pouvoir... Le truc, c'est que quand quelqu'un vend à la sauvette, il a toujours un rêve. Je vends ça aujourd'hui, mais j'aimerais avoir ma boutique demain. Je lui dis ceci. Si tu vends à la sauvette en ayant le projet d'économiser pour, pour faire ta boutique, et que ça te fait 5 ans de vente, de, vente, de, de, de vente à la sauvette, pendant les 5 ans, chaque année, tu économises 500 000. En 5 ans, tu auras, 200, tu auras combien hein? 2,5 millions. D'un autre côté, tu as une autre personne qui vend à la sauvette, n'a pas de projet, n'économise pas. Attends que quelqu'un vienne lui donner l'argent. Qu'est-ce qui est mieux De toutes les façons, vous deux, vous allez faire 5 ans. Tu ne penses pas que c'est mieux que tu aies un projet ou un plan La plupart d'entre eux, quand ils vont à te en fait, ils n'avaient pas eu la présence d'esprit. Ils disent Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. N'ayez pas honte du métier que vous exercez. Très souvent, vous cherchez les métiers. Ah ouais, comment Waouh, regarde comment elle est bien habillée. Bon, moi, je veux je veux être réceptionniste de banque. J'ai déjà remarqué que les réceptionnistes de banque au Cameroun, je ne sais pas, ce sont des gens quand même très bien habillés. vous ai que je ne vois pas les commentaires, donc euh, je ne sais pas si vous avez parlé. Il faudrait qu'on arrête de. Supposons une jeune femme a son idée de business. Elle a se dit, il me faut les éthiques, il me faut, il me faut euh, euh, je sais pas. On nous a fait commencer tellement grand dans notre tête. Allez voir comment Apple a commencé. Allez voir comment Google a commencé. Ils ont d'abord développé avec ce qu'ils avaient. Apple, ils, avaient un capi, ils, ont, mis, ils ont vendu des de, de, de, de choses qu'ils avaient dans leur, dans leur maison et ils ont rassemblé 1372 dollars environ. Vous savez, ça qu'ils ont lancé, c'est le premier capital de Apple. Après, il y a des amis qui leur ont donné, ils ont encore cotisé l'argent de certains amis, c'est-à-dire ils ont pris des investisseurs. Mais à la base, d'abord, Steve Jobs et Wozniak, ils se sont mis ensemble et ils ont, pris, ils ont eu 1 300 dollars pour mettre ensemble. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient d'abord. L'un des bénéfices, des de, de, de, de, avantages, quand tu commences avec ce que tu as, c'est que tu peux voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'idée. Et vous vous dites que si je n'ai pas le budget qu'il faut pour cette idée-ci-là, je n'avance pas. Erreur. Ouais, j'ai fait le business plan, il me faut 5 millions. Tata, il me faut 5 millions. Je lui dis, tu as combien Tata, j'ai seulement 100 000. Qu'est-ce que tu peux faire avec les 100 000 là Non, non, non, non. C est, c est, ça ne peut pas donner vraiment. Comment ça avec les 100 000 Et voilà ce qui détruit, voilà ce qui tue l'Africain. Vous auriez surpris de voir ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Si vous arrêtez de vous laisser impressionner. Et travailler, arrêtez de fuir la facilité. Arrêtez de fuir le, le, le, le travail. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas apprendre comment aller structurer cette chose-là. Comment faire construire un business plan. Comment euh, peut-être faire des les, les logiciels en ligne. Vous ne voulez pas aller apprendre ça. Vous ne voulez pas. Parce que non, ça demande trop. Non, moi, il ne veut pas. Je veux la faciliter. Je, je prends 500 euros, je donne là-bas. Tu sais, Est-ce que c'est ce que tu peux commencer comme 500 euros? Et apprenez à économiser. J'espère que tout ce que j'ai dit, ça va vous aider. J'espère que vous allez en, en faire quelque chose de consistant, de durable, que vous allez passer à vos enfants. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on passe à nos enfants, c'est le savoir. Ce sont les capacités de se discipliner, les capacités de, de ne pas abandonner ses rêves, de poursuivre et ce ne sont pas les choses qui coulent les rues de nos jours. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On va se parler demain. Au revoir.